Créer des savoirs scientifiques, ça ne se fait pas du jour au lendemain, surtout quand on est dans le domaine médical. On l'a bien vu avec la vaccination du Covid. Laisse-moi te présenter Tiffen. Elle est attachée de recherche clinique et son travail consiste à faire en sorte qu'on ne fasse pas n'importe quoi dans les laboratoires. Parce que ça peut arriver, et c'est déjà arrivé, et même plusieurs fois, mais je la laisse t'expliquer mieux que moi. Comment ça va Tiffen Eh bien ça va très bien et toi Gonzalo, mon cher ami de Neuronautes <rire> Alors Neuronaut, pour ceux qui ne savent pas, c'est une association qu'on avait créée euh, il y a quelques années qui fait de la vulgarisation scientifique en neurosciences et toi, il me semble, c'est le troisième bureau qui a repris le flambeau. C'est ça, deux ans après toi. Qui es-tu, bon, bah J'ai 25 ans et je suis attachée de recherche clinique. Et pour devenir attachée de recherche clinique, du coup, j'ai fait toutes mes études à Aix-Marseille Université. J'ai fait une licence en neurosciences que j'ai poursuivie par un master que j'ai terminé l'année dernière et pour la petite anecdote, j'étais dans la même promotion que Lucho qui est apparu dans une de tes dernières vidéos. Et du coup, ce diplôme te permet à la fin d'être ARC, du coup, donc attaché de recherche clinique. En quoi ça consiste Alors du coup, euh, suite à mon master de neurosciences, j'avais envie de m'orienter vers un métier qui n'était pas spécialisé dans une thématique particulière de recherche. Du coup, j'avais envie de rester dans un domaine global, donc les neurosciences, et ça me permet de toucher un peu à tout. Donc attaché de recherche clinique, ça consiste à accompagner les chercheurs et les cliniciens dans leur activité clinique, c'est-à-dire les activités qu'ils ont avec euh, des patients ou des volontaires sains. Pour devenir euh, ARC, il faut en général soit un master, soit une école d'infirmière plus un DU d'un an. T'as parlé de recherche clinique, c'est quoi concrètement recherche clinique euh, La recherche clinique, en fait, c'est au contraire de la recherche préclinique la recherche qui euh, est faite sur l'être humain. Et la recherche préclinique, du coup, c'est ce qui n'est pas fait sur l'être humain. En fait, euh, de toutes les civilisations, de toutes on a essayé de bah, expérimenter et euh, comprendre comment euh, l'être humain fonctionnait. On considère que le début de la recherche clinique, les textes fondateurs, c'est à partir euh, du code de Nuremberg en fait, qui a été fait euh, suite aux exactions des nazis pendant la deuxième guerre mondiale. Ça a été le premier texte qui a posé les grands principes éthiques de la recherche clinique. Et depuis, on a des textes, à la fois des textes de loi français et européens qui encadrent cette recherche pour permettre bah, que ça se passe dans les meilleures conditions pour les volontaires. Qu'est-ce que tu fais toi comme boulot concrètement aujourd'hui Tu es ARC comme tu as dit, mais tu travailles euh, dans le domaine des neurosciences. Donc moi mon métier, il est particulièrement axé comme tu as dit sur les neurosciences. Donc C'est-à-dire que je travaille avec des médecins et des chercheurs qui étudient le cerveau. Et euh, bah, au quotidien du coup, je les accompagne euh, dans leur... Euh, protocole de recherche qui vise à mieux comprendre comment le cerveau fonctionne. Pour étudier le cerveau, du coup, on utilise des techniques qui visent en fait à enregistrer l'activité des neurones. Et nous, en fait, notre but, c'est à la fois d'enregistrer euh, l'activité voilà, du cerveau chez des volontaires sains, pour comprendre comment euh, fonctionne le cerveau de façon normale. Et on a aussi une activité avec des patients, donc ça c'est en partenariat avec l'hôpital, donc qui sont atteints de différentes maladies neuronales. Pour cela, en fait, on essaye de comprendre pourquoi leur cerveau dysfonctionne. Donc euh, comme maladie on a Parkinson, Alzheimer, Autisme, enfin voilà toutes ces maladies qui sont relativement connues, qui touchent le cerveau. On va avoir bientôt un protocole qui va se mettre en place pour étudier les facteurs de vulnérabilité au stress qui euh, ensuite peut euh, se détourner euh, sous forme de différents symptômes psychiatriques et euh, bah, j'ai hâte que ce protocole commence parce que ça m'intéresse vraiment énormément. Alors je vais te poser une question que je pose à tous les intervenants que je fais venir ici. Est-ce que tu as un livre ou un film lié aux neurosciences que tu pourrais conseiller aux gens qui regardent cette vidéo bah, moi du coup c'est comme Lucho, franchement, je lis pas énormément en dehors des articles scientifiques. <rire> je sais pas si c'est comme ça pour toutes les personnes qui travaillent dans la recherche, mais du coup, c'est vrai que je lis pas beaucoup. Mais si je devais conseiller un livre que j'ai lu il y a quelques années pendant mes vacances, c'est donc euh, L'horizon à l'envers de Marc Lévy. En fait, ça parle de la conscience, de la mort, mais de façon vraiment ludique. Et euh, c'est une jolie histoire, donc je la conseille à tout le monde pendant ses vacances. Voilà. Ok, et t'avais pas un film aussi Oui, si j'ai un film aussi. Euh, et du coup, comme film, ça je l'ai regardé récemment, euh, c'est Capone, ça raconte la fin de vie de Capone le truand. Et en fait, ça parle vraiment de la fin de sa vie parce qu'il a eu la neurosyphilis avec tous les symptômes qu'il y a de la neurosyphilis, qui est une maladie qui n'existe quasiment plus en, dans le monde. Et euh, bah, l'histoire elle est super bien faite et c'est super bien filmé. D'accord, et c'est avec Tom Hardy en plus, non C'est ça, c'est ça, il est vraiment super bien fait. Okay. Il est bien vieilli. <rire> cool. Bah écoute, merci Tiffen pour cette interview, c'était vraiment génial et j'ai découvert un métier que je connaissais pas du tout, alors que j'ai fait ce master de neurosciences, on nous a pas du tout dit qu'il y avait ce type de débouché. Donc euh, j'espère que ça aidera pas mal de gens qui regarderont cette vidéo. Bah avec plaisir et euh, bah à bientôt Gonzalo. A très bientôt.